Coucou En fait, je suis super pressée, j'ai un rendez-vous, mais j'ai eu une idée, là. Et euh, je me, tu, vous savez, là, comme euh, parfois il y a des, des pensées qui traversent la tête, et tu dis, tiens, ti, ti, oui. Alors, la question qui traversait ma tête, comme ça, c'était, « Goudron, pourquoi tu fais tout ça Pourquoi tu veux enseigner euh, la chambre Et euh, oui, pourquoi Et puis, euh, je me suis rendu compte, euh, je ne sais pas si toi tu fais ça. Moi, quand je me trouve devant un miroir, Bien sûr, je me regarde, et moi, je bouge. Et en fait, je suis toujours contente, euh, je, je trouve ça super chouette à regarder. Et je sais que je ne suis pas la seule. Hein. Combien de femmes je vois comme ça? Attends, on va tout de suite, et, et le voisin qui est fort dans ses murs juste maintenant, pas l'idéal. Voilà, regarde, hein? attends, combien... <rire> J'y n'y arrive pas. Ben, combien de photos euh, est-ce qu'il y a sur euh, Facebook comment, comment on regarde ça Combien de photos est-ce qu'il y a sur Facebook ou sur Instagram ou n'importe où il y a une femme qui, qui euh, se prend en photo ouais. Alors moi je fais ça euh, dès que j'ai un miroir. Donc ici j'ai un petit miroir. Voilà, ouais, on voit. Et donc je me mets et je danse. Et je tourne. <rire> et je bouge. Et donc, je regarde et je suis contente de, de ce que je vois. Et ça, je ne suis pas sûre que euh, tout le monde sent ça. Si toi, tu n'as pas ça, si tu ne te regardes pas dans le miroir avec ce plaisir, avec cette admiration, avec ce quelque chose, alors ça, c'est quelque chose qui te faut. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'enseigne la Chandra. Parce que je trouve que chaque femme mérite... C'est tout à fait bizarre de se regarder comme ça, on va faire comme ça. Euh, toute femme mérite de pouvoir aimer euh, le reflet dans le miroir. Parce que quand tu aimes ton reflet, je pense qu'il y a quelque chose que tu vas pouvoir rayonner que les autres voient aussi. Et cet amour propre, cette estime pour soi, il est super important. Donc voilà, aujourd'hui, ma petite leçon, euh, <rire> ma petite idée qui a traversé ma tête. T'en penses quoi, toi, toi Toi, tu te prends en photo quand tu quand tu ou tu, tu tu tu te quand tu te regardes, tu bouges ou qu'est-ce que tu fais devant les miroirs euh, le long de la journée Raconte. <rire> ciao ciao. Je cours hein, parce que là, je rate mon rendez-vous.